Salut à tous, j'espère que vous allez bien, Une petite communication avec mon partenaire qui commence euh, sur la procédure pour euh, préco votre boîte de euh, dominion Edge of Sigmar. Enfin, la nouvelle version. Alors, sachez que moi, ça y est, <rire> je me suis déjà lancé dans l'idée. Euh, voilà, vous allez retrouver cette boîte sur la page. On fera un unboxing dès que je la recevrai. Et puis, franchement, je vous promets, je vais me motiver. Tant pis, je vais pousser l'équipe pour faire un let's play. On verra. Euh, je pense que Toto sera partant. Donc, on en reparlera. En tout cas, pour vous, la précommande, c'est à partir de demain matin sur le site de Qui Commence. Je vous mets le lien sous la vidéo. Attention, ça va se faire en deux runs. Alors pourquoi de run bah Parce qu'on est déjà en out of stock de la VF, mais que en accord avec Games Workshop, il sera prévu une réimpression pour cet automne, donc aux alentours du mois de novembre. Donc sur le site, ce sera transparent, vous aurez soit la possibilité de commander en fonction du stock bien entendu pour le premier run qui est celui du mois de juillet, soit de vous positionner tout de suite pour le second run qui sera cet automne au mois de novembre. Vous verrez euh, normalement euh, sur euh, le site, vous pouvez faire détail et vous voyez l'état du stock en temps réel. Donc bien entendu, dès que le stock sera épuisé pour le premier run, vous aurez la possibilité dès demain de vous positionner pour le second. N'hésitez pas à utiliser euh, le code promo Pierrot euh, qui va. va vous donner 10% en plus de la réduction que vous faites euh, qui commence sur cette boîte. Ça vous la fait aux alentours de 125 euros, à peine plus, 125 euros ou 50 centimes. Je pense que voilà, c'est un bon prix et puis ben c'est une exclusivité pour les abonnés de la page. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets, ben parce que une fois de plus, il faudra ça pour poutrer le type d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao